Suite à l'abstention de la France au Congrès de l'IUCN sur un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, quelle sera l'approche défendue par le gouvernement français quant aux fonds marins dont l'exploitation serait catastrophique pour la biodiversité marine et pour le secteur de la pêche Nous parlons bien à ce stade d'exploration. Euh, il est prématuré de parler euh, d'exploitation. La priorité, c'est une meilleure connaissance de cet euh, écosystème. Avant même de parler d'exploitation. Il faut qu'on découvre ce qui se passe dans nos fonds marins. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut aller tout prélever Non, il faudra le faire euh, de manière euh, très euh, attentive, raisonnée. Je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là. Nous avons dans, dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations